Hey, Monsieur c'est là-bas! Ah ouais! C'est mon patin, patin! C'est super émouvant parce que j'ai vu euh, les crayonnés en noir et blanc, j'ai vu euh, Story les vues, les storyboards, et là, quand je vois le résultat final, tout est parfait au niveau des couleurs, au niveau des, des images, au niveau du ton. C'est vraiment comme ça que je l'avais rêvé. J'ai fait l'adaptation la, la, la plus fidèle possible, et puis en, en coupant, là, il fallait couper. En... Il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que je pense que les amoureux du roman d'affaire noir ne se sentiront pas trahis et au contraire trouveront que euh, c'est un magnifique écrin euh, pour ce roman.